Bienvenue sur notre chaîne YouTube coudre et Aujourd'hui nous allons voir l'enfilage de la surjeteuse Babylok La surjeteuse Babylok Victoric est une surjeteuse à jet d'air et à enfilage simplifié Donc, Je vais l'allumer Pour le moment elle est en mode couture Pour l'enfilage il faut que je mette en mode enfilage Et pour ceci j'appuie sur le bouton pour pouvoir connecter ces tuyaux. Et pour ceci, je tourne mon volant vers l'avant jusqu'à ce que la connexion se fasse. C'est fait. Je vais commencer par l'enfilage du boucleur inférieur. La première chose à faire, c'est de pousser ce curseur-là, ce petit bouton, vers la droite sur le L qui est inscrit donc sur la machine et qui signifie lower pour inférieur. Je commence donc par mon fil pour le boucleur inférieur, boucleur inférieur, boucleur supérieur, aiguille de droite, aiguille de gauche. Je place mon fil dans le guide fil, ensuite dans cette encoche, en entendant un clic, je poursuis dans les disques de tension, je vais laisser une marge et placer mon fil dans le trou. Il y en a deux, c'est le trou de droite. Et j'actionne la pompe qui enfile directement en une fois mon boucleur inférieur. On va passer au boucleur supérieur, le fil bleu. Pour ceci, je pousse mon curseur sur la gauche au niveau du U pour upper, qui veut dire supérieur. Je prends mon fil, je le place dans le guide fil, même chose dans cette encoche en entendant un clic. Je me laisse un peu de marge, je place le fil dans le trou j'actionne le fil ressort au niveau du boucleur supérieur pour poursuivre ensuite les fils donc de mes deux aiguilles euh, je dois euh, me remettre en mode couture pourquoi c'est pour pouvoir actionner euh, l'enfile le, aiguille euh, qui est à disposition sur cette machine donc autant en profiter pour ceci je vais actionner ce curseur-là vers la droite et BabyLock fait bien les choses. On va placer le volant en faisant coïncider les deux encoches vertes. Ça, ça permet à mes aiguilles d'être dans la bonne position pour que le système d'enfilage automatique puisse être actionné comme il faut et dans la bonne position. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vais commencer par le fil rouge qui est le fil de mon aiguille de droite, toujours pareil, dans le guide fil, l'encoche avec un clic. Ensuite, là, je mets derrière cette petite encoche, je poursuis, derrière cette encoche-là, le releveur de fil. Mon système d'enfilage automatique me permet d'enfiler les deux aiguilles, pour indiquer à la machine que j'enfile l'aiguille de droite, je pousse le petit curseur sur la droite. Je place mon fil derrière les aiguilles, pardon, derrière ce curseur là, j'actionne, je laisse mon doigt, je vais placer mon fil dessous, un petit peu vers l'arrière, et voilà, ça forme une boucle vers l'arrière, je la tire. Toujours vers l'arrière, et l'aiguille est enfilée. Je vais faire la même chose pour l'aiguille de gauche. Mon guide fil, le clic, derrière la petite encoche, derrière la grande encoche, mon releveur de fil, derrière cette encoche-là, et là, mon curseur vers la gauche, j'indique à la machine que je veux enfiler L'aiguille de gauche. Pareil, je place mon fil dessous et j'actionne. La boucle s'est faite vers l'arrière, je la tire et des aiguilles sont enfilées. Outil indispensable de la surjeteuse avec donc ma petite pince. Je vais faire passer les fils du côté droit histoire que ce soit bien propre. Mes deux fils de boucleur également du côté droit. Comme ça, tout est placé au même niveau. Tiens, voilà. Et voilà, c'est fait. Avant de faire la chaînette, je donne deux tour de volant vers l'avant pour l'amorcer et vérifier que tout se passe bien. Ensuite, j'appuie sur la pédale. Et vous obtenez votre chaînette. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et également le site internet voudraisbroder.com à très bientôt